<rire> c'est la question à 10 000 points. Qu'est-ce ouais. qu que le Doom Alors soit tu te mets à de tous les métalleux, soit tu tu on pas. Non, non, Après enfin... après nous, je pense que Doom, c'est vraiment un raccourci très. Ouais, très, très J'ai du mal. à raccourci. Là, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, je, je, dis, je dis du metal Doom, mais euh, j'y crois même pas. Au ouais non, c'est. Ce enfin, après le Doom, ouais, c'est un, un type de métal qui est assez dark hyper lent, tu ouais. vois. Euh, euh, C'est vrai qu'on n'a pas des tempos super rapides mais non parce qu'il y a quand même des trucs qui speed Les mid tempo quand on ouais, fait en tout fait. ouais. Enfin je on va dire que la partie Doom elle, elle agit en fait parce que, enfin elle est là mm. Parce que rien que dans le choix du son tu vois le, le, le son des grilles, des guitares, de la basse et même d'avoir deux batteries Et on sait qu'on a ce penchant pour avoir un gros passage très ralenti sur chaque compo mm. Pas forcément pour dire on est un groupe de Doom du coup on est obligé de faire ça Là, si je parle du futur album, sur les 4-5 compos qu'on a, il euh, y a peut-être un moment comme ça, ouais. où c'est ralenti vraiment énormément. Ouais. Le reste du temps c'est vraiment bille en tête et euh, c'est un petit peu aussi la, la ligne qu'on s'est donnée pour le prochain album. Et, euh, ouais, pour moi le DOOM ça a toujours été un ouais. peu, bah, c'est un peu wiki quoi, c'est lent. <rire> lent et lourd. Mais en fait, moi je dirais même pas qu'on a un groupe de doom, c'est juste qu'on a des passages doom parce qu'aussi on a des passages qui contrastent avec ces passages-là. Voilà. Et du coup, le fait que ce soit hyper lent, ça contraste avec les passages qui sont plus speed. Pour ça, as mais on fait ou... pas du doom, quoi. Il y a des passages doom, mais on fait pas. En fait, le, doom. le côté cinématographique qu'on qu nous, qu nous dit souvent pour la, pour la musique qu'on fait, elle vient de là en fait. C'est que si on faisait que du lent, tu serait toujours dans un mood comme ça. Sinon, on était rapide, ben, on serait un groupe de métal basique, quoi, ouais. tu vois. Donc, euh, d'avoir les deux, justement, ça te permet d'avoir ce. Cette histoire à raconter sans mots, tu vois. Les ah, cymbales Ah, ça c'est sa frappe Ça, <rire> <Ouais. rire> ça c'est la frustration de la clarinette en fait. <rire> tu, tu vois ce que ça fait de traumatiser des gosses conservateurs pendant <rire> <du jour. rire> Ça coûte des sous. trop compliqué d'avoir un groupe de métal en france ça dépend euh, ce que tu veux faire de ton groupe de métal si tu veux en vivre ouais c'est compliqué d'avoir un groupe de métal en france après si tu veux tourner faire des dates euh, c'est pas compliqué <rire> je pense que bah t'es pas forcément aidé par toutes les structures mais il y a quand même euh, moyen de taper à des portes je pour des aller, aider, ouais, et puis euh, ouais. après faut enfin clairement nous on a toujours on s'est toujours sorti les doigts du cul un peu nous-mêmes alors on a eu des aides hein, à des moments d'évolution de, de du groupe aussi mais euh, on n'a jamais attendu après ça donc je pense que quand tu as envie de faire la chose euh, bah, tu fais tout pour et, euh, que ce soit du métal ou pas du métal ouais. tu as toujours des barrières tu vas rencontrer des barrières et puis s'il y n'importe quelle barrière tu, tu vois ça comme un truc infranchissable que tu fasses du métal ou pas du métal euh, ça reviendra au même alors ouais il y a des styles qui sont plus en vogue et qui sont plus soutenus ouais. mais après euh, est-ce que c'est des groupes qui sont là depuis ouais. 10 ans je suis pas sûr. Par contre, dans la scène métal française, en as beaucoup. les groupes qu'on a, ils sont là depuis une paire d'années. Donc euh, voilà, c'est peut-être ouais. peut un peu moins euh, grandiloquent au niveau de la carrière, mais par contre, les groupes sont toujours là. C'est un peu comme, enfin, c'est tous les styles un peu alternatifs comme ça, il y a un esprit un peu punk, euh, fais-le toi-même en fait. Euh. Mm. Si t'as envie de faire des dates, bah, tu contactes des assos, des bars, euh, d'autres groupes locaux, les mecs ils vont t'aider. Euh... Pareil, nous, nous on contacte, enfin, on, a, on a la chance maintenant de plus être au, au niveau de débutant en, en tant de groupe. Euh, quand tu sors un album, bah ouais ça, ça, ça change les choses en tant que groupe, t'es obligé de, bah, de l'assumer la, de déjà, de le défendre sur scène, donc euh, tu te sors un peu plus, euh, euh, tu fais un peu plus d'efforts pour, euh, pour, pour t'organiser, détourner, etc. Et bah, nous, enfin, honnêtement, nous, on est, on, on est fiers et contents que ce soit des groupes maintenant qui. Enfin, c'est pas tout le temps. c'est Maintenant, après, nous, nous font nous contacte parce que bah ils ont besoin de faire tourner un autre groupe, pas forcément mmh. avec nous, mais parce qu'on on a tellement fait de, de concerts dans la région qu'on qu connaît un peu de monde qu'on peut, peut rediriger et pas ouais, tous garder bien. pour nous, tu vois. C'est un, un truc, truc. qu'on aime bien un peu tous faire aussi, leur un peu de. Ouais. Et enfin, nous, chez je... quoi, là, on, quand on a démarré, il y a plein de groupes qui nous ont aidés, maintenant que. Nous on a un peu plus de contacts, des groupes qui démarrent aussi. Bah ouais, que J'aime bien que aider vois. même mon studio, même en, enfin, en plein de trucs. En, en booking ah, tu vois, le, toi tu fais du REC Studio. Ici, ouais, euh, si, euh, moi il y a des groupes, il y a deux trois groupes qui m'ont contacté pour faire de la batterie parce que je connaissais un dément. Bah ouais, je te le fais, ça ne coûtera rien. Euh, c'est faire de la batterie, c'est s'amuser ensemble. Et puis, euh, puis voilà. quoi. Même faire son. du son, toi, pour des dates, etc. C'est euh, surtout ça qu'il faut pas oublier, c'est s'amuser. Bah ouais, je que c'est le plus important.